Bonjour tout le monde, ici Alex bourdon de la bibliothèque de Parc-Extension. Cette année, pour le mois de la BD, je vous propose le goût des d'aimant. C'est une lecture gourmande qui va vous permettre de plonger dans les dessous du monde gastronomique. Bonne lecture, bon mois de la BD